Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde. Je n'arrive même pas à exprimer ma joie et mon bonheur devant ce que je suis en train de ressentir maintenant. Là, je vais vous faire part de ce que je viens de vivre. En fait, j'ai perdu mon grand amour, le grand amour de ma vie, que je viens récemment de récupérer. Dieu merci, grâce à un grand maître. Tout d'abord, moi, j'ai contacté de grands grands marabouts, qui ont bouffé mon argent, malheureusement. Et ils rien fait pour moi. Et par un, par un coup de chance que je ne comprends pas encore comment, et je suis très contente, je redis ça, de rencontrer le grand maître Maraboudou, qui m'a aidé à retrouver mon amour en 48 heures. Je dis bien en 48 heures, le grand amour de ma vie m'a contacté lui-même. Je n'ai fait aucun effort pour le reprendre. Et Dieu merci, grâce à, à ce grand maître Maraboudou, j'ai re repris et récupéré mon grand amour. Donc là, je suis classée parmi les femmes les plus heureuses du monde. Et je conseille tout le monde, toutes les personnes, de le contacter et de faire part à lui.